Je Bonsoir. Bonsoir Franck, le roi Franck Ongoua, comment tu vas? Vous m'entendez bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir reines et rois. Comment vous allez ce soir bon, Vous savez, il y en a qui font le jeûne. Attendez, il sont les arachides. Tu vois quelqu'un qui vient dans ton bureau comme ça là? Où est bien les arachides? Les petits grains. Donc, on peut taper les commentaires. On fait les divers, comment Faites les diverses je mange. Comment ça j'ai commencé à enseigner, elle déjà exposé au téléphone. Je ne pas que ça va finir bientôt. Oh, merci, Abdul. C'est une nouvelle couronne, moi tous les courant. Tatiana comment tu vas Lily bonsoir Asseyez vous prenez les vous mangez Et on tape car la cuisine Avec le sucre et le citron Monsieur Marshall Foyou va amener le smoothie Tiens, que ce va pas juste, le smoothie, ça n'arrive jamais. Je sais pas pourquoi. Bonjour, euh, bonsoir, la reine Edu. Bonsoir, la reine Meka. Un très grand bonsoir à toi. La reine étoilée. Ok, je commence après le grand jeu. Franck Vous allez seulement venir pour le couronnement ici à Douala Je dis quand même, Vous allez venir Il y en a maman, même vous allez venir? ici là, Vous allez ramasser même 5 bijoux ou pas déjà avec 5, 5 couronnes différentes Ça j'ai découvert ça hier J'ai cherché le genre Si vous posez mon écharpe Mon écharpe là Le bout d'un bout de mon écharpe est comme ça hier yeah, j'ai découvert ça j'ai dit on a créé ça pour moi donc j'en ai pris beaucoup pour moi et pour vous ouais. le matériel des de choisi est déjà là c'est arrivé au, aujourd'hui la reine Nathalie me capote alors hein. quand elle cherche mes bijoux hein, ça doit m'appeler déjà qu'elle reste comme ça je vais dans le magasin. Quelque chose me demande, l'esprit me dit pas que quelque chose, l'esprit me dit va prends ça, ça. Et je prends même si on met sur les pieds, moi même m'a pas sur le cou ça va donner. Si on va même pas sur le cou, alors qu'on met sur le pied ça va donner. Si je prend on tu qu'on met sur le ventre, même à pas sur la tête ça va donner. C'est comme ça que tu connais, parce que un roi, intuitivement, tu connais comment on fais quelque chose. Non, ma, le roi Feyot, tu as les excuses. Je vais t'enlever. Tu, tu ne fais plus les arachides. Tu ne fais même plus les fonctions. Tu dis les embouteillages, on fait quoi? Cette couronne, ça va. Je vais commencer à nommer mes articles. Il met les noms. Elle s'assoit facilement sur vos têtes. Multicolore, donc ça va avec tous les vêtements. J'ai mis ça parce que mon habit était un peu très jaune. Il y en avait une bleu-blanc. Il y avait ça. Et puis l'autre aussi. Pour mettre ce matin. Vous pouvez nuancer un peu avec du... Quand moi comme ça, vous savez comment ça fait plaisir à votre âme et à votre esprit quand vous vous habillez bien. Tu t'habilles comme ça, mais... tu mets. j'avais d'autres bijoux ici le matin. Enlever. Les vêtements modernes, c'est quoi? Vêtements, c'est vêtements. Tu me dis quoi hein? La dernière fois que j'ai déposé le maquillage sur ma face, je suis passé à Balafon TV. J'arrive et il y a ça peut-être trois mois je me maquillais. J'ai sans que tu fais mes longs ongles bien hein. et je pour avant de faire les ongles, l'esprit me disait que va faire les ongles. Je suis parti faire. Voilà. quand il fait, regarde, ça me plaisait. comme ça, après un mois. Est-ce qu'on m'appelle encore fort fort Je reviens encore racine. Fort fort J'arrive à Balafon le jour-là. Je crois que deux jours avant, j'avais coupé mes ongles moi-même. J'ai taillé moi-même. Oui, je connais de côté. Tiens, côté. Ya. Yeah. J'ai coupé mes ongles moi-même. J'ai enlevé. Après, deux ou trois jours plus tard, je passais à la télé de Balafon. Mais voilà maintenant. Prêt. Euh, Nathalie mais quand tu connais. Faut venir, on va faire. J'ai le tailleur, j'ai les tissus. Il y a derrière les bijoux. Maintenant, il faut seulement qu'on fasse les modèles. Tu vois les modèles inspirés de l'esprit là, non. Je vous aime, je vous aime. Donc j'arrive sur le plateau, on devait me maquiller. On devait me maquiller. Euh, Tatiana, je sais que tu me suis depuis au moins trois ans. Quand. Ton esprit évolue. À l'extérieur aussi, tu te révèles et tu deviens le vrai toi. Bonsoir, Sidonie. Donc j'arrive la fille qui m'a vient. Elle vient sur mon visage. Regardez mon visage, regardez. Ça, c'est les taches de... C'est quoi les taches de rousseur? C'est quoi là-haut? Voilà. Il y a quand même un bouton que j'ai sur mon visage. C'est ça, là. Mais ça, c'est les taches de rousseur, tout ça, là. Ici, là, c'est les taches de rousseur. Donc, elle me prend. Elle commence... À elle met la poudre sur moi pou, pou, pou, pou, pou. elle fait le concealer elle, met, met, met, met. elle cela elle fait mes sourcils je regarde, je, je pousse comme ça, elle me regarde l'esprit me dit, enlève ça vite j'ai dit, excuse-moi tu as le, le, le, le make-up remover elle me dit j'ai pris j'ai enlevé tout ce qu'elle a mis sur mon visage et mes sourcils, ils ont bien poussé vous voyez comment ils sont pleins maintenant je rétis tout, je prends le brillant à lèvres, je mets sur mes lèvres, pas sur le plateau, elle s'est fâchée, oh, en tout cas, moi, je, je, vraiment, je te maquille, tu fais comme si tu ne te un fils, je dis que non, moi, je ris, que j'ai mes faces, si l'esprit me dit je me maquille, mais ne me maquille pas, donc ne, ne forcez même pas, donc ça, c'est la dernière fois, ça, c ça fait un mois et deux. un mois et demi, je pense, un mois et demi, oui. Depuis, je n'ai plus envie de mettre quelque chose sur mon visage à nouveau. Donc, euh, on m'a invité dans un événement pour parler. Je vais dans un événement pour parler, peu importe où je pars. Je porte mon habit africain. Je mets mes bijoux. Pourquoi quand quelqu'un porte l'habit des Européens, on ne trouve pas que c'est anormal Mais qui porte l'habit des Africains On dit « Hey, tu t'habilles maintenant comme les Africains, hein? Je suis africaine. Je suis africaine. Serge, je vais parler de mon sujet. Je vais parler des anges. Je vais parler. Serge, bonsoir. Le roi Doun, toc. Et c'est là que je me rends compte que même en Afrique, on est ici en Afrique nos propres gens en Afrique ne s'habillent pas comme les Africains vous avez dit que ça c'est l'habit de ma grand-mère non, ça c'est pour ma grand-mère je suis allé au village, j'ai pris ça dans sa, dans sa cantine ma grand-mère décidait ça fait 7 ans et elle est morte, qu'elle avait peut-être 70 ans 73 ans, un truc comme ça ouais. voilà ce que j'ai pris dans son dans son il Elle avait le modèle ça, hein? le modèle le euh, modèle jusqu'à voyez ouais, ça Regardez, vous avez vu le genre de gants Dites-moi même, vous avez vu le genre qu'on fait que la, la femme que pas ici Ma grand-mère, la mère ne blaguez pas. Psst. La moindre, c'est dans la famille. Jusqu'à les poches, voilà les poches, c'est là C'est dans la famille. Erika, bonsoir. Tiens, de regarder mon habillé. Bon, je vais aborder maintenant. Hier j'ai commencé à enseigner dessus. Euh, j'ai eu des problèmes de, de connexion. seule chose que je n'ai jamais eu en deux mois que je fais les directs chaque jour. Donc peu importe ce que le diable va vouloir faire aujourd'hui là, c'est mort. Donc, nous verrons bloquer toute interruption, euh, toute euh, interférence entre le monde des ténèbres et cette vidéo. Pendant que j'enseigne, je déclare que votre compréhension va être ouverte. Je déclare que euh, vous allez vous allez revenir à vous. Vous allez vous rappeler de qui vous êtes. Euh, je demande au Seigneur de vous donner le discernement pour que vous sachiez ce qui est vrai. Que vous ne preniez pas seulement tout ce que je dis en disant que c'est elle qui a dit, mais non, elle a dit et l'esprit a confirmé. J'active aussi votre vision intérieure. J'active vos oreilles spirituelles, j'active euh, vos dons pendant que je parle, que votre ADN s'active, que votre ADN s'active, que ça vibre à une fréquence qui va même vous élever. Si bien que vous allez sentir que vos fesses ne touchent plus la chaise. Ouais, au nom de Jésus, Amen. Je mets le feu sur vos mains, je fais le feu, feu, feu, feu, feu, feu sur vos pieds là. Maintenant que vous train d'écouter là comme ça, vous vous activez, au nom de Jésus. Je touche aussi votre langue, voilà. Pendant que je parle, ceux qui ont le don de la parole... Ceux qui sont appelés à être des orateurs comme moi, euh, votre langue va beaucoup piquer. Ça va vraiment piquer là. Vous que mm, ce qu'elle dit là, c'est sucré à ma bouche. Mm -hmm. Parfois, c'est même un peu plus bon que quand tu fais l'amour là. Quand tu as dans ta mission de vivre moi, c'est très sucré. Let's go. Euh, je vous ai dit hier que. Euh, je vais à vous, dire, vous parler un peu de vous avant que vous n'arriviez sur la terre. Ce n'est pas votre première vie. Très, très, très peu de personnes qui sont sur la terre maintenant, c'est votre premier vie, première vie. Ceux qui sont religieusement corrects, qui veulent checker, disent « Oh, la Bible dit que « Oh, s'il vous plaît, excusez ma vie. » passer seulement, en fait, je passe vous passer. Voilà. Ceux qui veulent vraiment savoir, euh, connaître la vérité, se restaurer. Il y en a ici, là, vous connaissez tout que je suis en train de essayer. Vous dites, ah tiens, la maternelle. Bonsoir, Diane. Hum, Minette, bonsoir. La reine Minette, la reine Kenny, bonsoir. Bonsoir, Changi Chuan. Roi au reine, bonsoir. Vous savez, dans la tradition, ben, souvent, quand ils font ma couche, ils oh, c'est mon père qui est né. Alors que son père était mort, ça fait 5 ans ou 10 ans ou 15 ans. C'est pas parce que nos grands-parents ne lisaient pas la Bible, euh, ou arrière-grands-parents ou bien générations genre 5, 10 générations plutôt c'est pas parce que ces personnes ne lisaient pas la Bible que ces personnes n'étaient pas connectées à l'esprit l'esprit enseigne l'esprit vous montre c'est la petite voix qui est à l'intérieur de vous là On va comme ça mmh. Mmh. Amen Franck, Amen tout sort qui a été lancé pour vous aveugler ou bien pour vous étourdir, nous le brisons maintenant au nom de Jésus. Et euh, parlais de quoi Bonsoir Vénus. Je parlais de quoi Tu parlais de quoi Comme oui. Tu parlais de Oui. Dans les parents connaissaient que. Merci. Les parents savaient que l'esprit les a enseignés. Ce n'est pas la première vie, ce n'est pas la deuxième vie. Euh, mais merci, merci, que c'est l'esprit qui enseigne. Donc, telle personne, le voilà. Il meurt peut-être. Et la mérode, il meurt, sa fille accouche. Ou bien la nièce accouche. Il y a aussi d'autres que vous êtes appelés être magnétiques, tout ça. Là. Donc, ça, je ne vais pas rentrer dans ça profondément aujourd'hui. Mais j'ai juste parlé des esprits, des gens qui vous ont... Euh, les ancêtres et l'Esprit-Saint, on dit comme ça. Les guides aussi. Bon, l'Esprit-Saint, guide-moi. Je ne vais même pas dire ce qu'elle dit. Guide-moi seulement. Voilà. Quand vous naissez, vous avez des anges gardiens. Et ces anges gardiens ne vous quittent jamais. Ils sont avec vous 24 sur 24. Tu dors tu fais l'amour tu es en train de faire caca Il est là. Son rôle, c'est de veiller sur toi. Mais il n'a pas le droit parce qu'il y a des lois spirituelles. Il ne peut pas quitter de, de son monde invisible. Ok, certains sont en train de me saluer là. Il ne peut pas quitter de son monde invisible. Il vient l'atterrir dans notre monde. Il a il brise un code, c'est impossible. Maintenant, euh, un peu comme dans un jeu, on a les règles du jeu. Que vous pouvez communiquer entre vous, avec les, vous faites, que vous criez des yeux comme ça là, ou bien vous faites comme ça là, ou bien vous faites, je ne sais pas, siffloter. Son rôle en cas de danger, c'est de vous protéger. Mais la plupart du temps, il va vous protéger en vous poussant à faire quelque chose. Peut-être que tu veux voyager. Il sait que la voiture va faire l'accident. Tu arrives, tu oublies ton passeport. Tu oublies tes choses. Tu, veux le, le, tu, tu, tu es même bloqué dans les embouteillages. Tu sors, je prends la moto. Tu dis que je vais que prendre le bus là. Je veux que prendre le bus là. Tu arrives maintenant, tu te rends compte que tu as oublié ton, ton, ton, ton passeport. Tu ne peux plus voyager. Donc il va te faire faire des erreurs. Alors que tu avais mis le passeport sur la table, à la dernière minute, quelqu'un, tu as dit, oh non, il faut que je passe le, le gâteau là-bas chez la femme. Alors, tu, as, tu es parti en, en, en fracas. Tu as laissé le passeport sur la table. Donc l'ange gardien veille à ce que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Ou que tu ne te mettes pas avec des gens qui vont heurter le pied contre une pierre. C'est aussi le même ange gardien qui souvent, tu veux peut-être partir avec un gars. Et on sait que l'ange gardien, c'est que le gars, ce n'est pas un bon gars. L'ange va te dire, arrête la relation. Tu en train tu faire une voix qui te dit, je vais là vous préciser que vous ne pas, les pensées qui passent dans vous, ce n'est pas vos pensées. La, au moins la moitié de vos pensées, ce n'est pas à vous. Ah, Qu'est-ce que la femme a dit même. Donc, on a les anges gardiens, on a aussi bien sûr les esprits maléfiques qui vous parlent. Et ces esprits viennent aussi des associations que vous avez avec les gens. Peut-être que tu es parti rester avec telle personne qui faisait une mauvaise chose. La personne fume. Tu dois te fumer aussi. Là, je te dis arrête-toi. Arrête-toi. Dès qu'il te dit arrête-toi, la personne a dit Non, prends, prends, non, tu Tu te Dès que tu fumes, un gars vient il te prend. pas bou, bou, pâté. Et voilà, les reines, les reines là, Et ne me salue même pas, il vous salue, il ne me salue même pas, es il est mère tout. ton âge est gardien c'est une fille, un hein, franc qu'on doit, tu peux la décrire, tes cheveux sont comment, les cheveux jaunes, les cheveux jaunes, vraiment... c'est comme si les cheveux sont, sont très clairs, ok, euh, vous pouvez demander, hein, demander à, vos, à vos anges gardiens, vont vous dire Demande à un gardien, tu es comment Il va te dire se, et ça va venir à travers des idées. Des idées, non C'est l'ange gardien. On a les grands anges, les généraux. Tu vas voir, Michael, Michel, Raphaël, Gabriel. Il y a encore quelques archanges là. Ça, c'est vraiment les top top que la Bible dit. Mais il y a d'autres. Donc, par la foi, tu peux demander à ton ange, est-ce qu'il y a un archange qui veille particulièrement sur moi? Si oui, donne-moi son nom. Tu vas rester dans ça, un nom on va te venir en tête. Mm -hmm. Ce n'est pas la science-fiction. Le, le monde a tellement joué sur votre psychologie. En vous faisant croire que. Une courte fille comme toi là, tu sors de Tungang, tu Donc tu penses vraiment que tu peux avoir une idée de ce qu'un ange te parle? Si tu es en vie, si tu as la chair comme ça, tu as un ange. Au moins, un ange. Oui, oui. testons maintenant là. Demandez à vos anges à quoi ils ressemblent. Là, allez-y. Décrivez-les mots. Ils vont vous dire. Tu peux avoir une idée que. Il a les lunettes de génialité. idée. Il a la guitare, bon je, je blague. <rire> voilà. Voilà. Ouais, Mika, Mikael, c'est ça. Mika, c'est voilà. Posez-le la question, dis-moi ce qu'ils vous disent. Le tien a dit quoi Le tien a dit quoi Moi, mon âme, je y a l'ange Michael qui est là et il y a aussi une femme qui est là avec lui et puis je veux ok mm -hmm. Gabriel oui. Bonsoir Wally. Bonsoir Oudioustin. Charlotte, bonsoir. Vous n'avez pas qu'un seul ange avec vous. Jésus a dit à un passage de la Bible, il y a une légion. Une légion. Légion, ça veut dire qu'il y au moins 12 000. Araël, oui. dites tes non. Laure et Raphaël, oui. Bonsoir Mika. Déjà, je salue tous vos anges. Bonsoir. Waouh, ils répondent. Ah, ils sont en train de me remercier pour ce que je fais. Oh my gosh. Il dit que c'est vrai que certains d'entre vous, sont êtes un peu têtu, il vous parlez, vous n'entendez pas. Vous doutez tout le temps d'eux. Mm -hmm. Oui, Isabella. Isabelle. Quand elle parle, on sait sans comment mes, mes, mes, mes bras sont en train de s'activer là. Wow! Ils sont vraiment en action là. Bonsoir la reine Siroué. Eric, j'ai donné pour devoir à tout le monde qui m'écoute. Demandez dans votre cœur, vous communiquez avec votre ange dans le cœur. Demande à ton ange comment il s'appelle. Et pour ceux qui ont dit le nom demandez-le demandez de vous, de vous, de vous, de vous, de vous. Écoutez-moi s'il vous plaît. Arrêtez de dire que vous ne les connaissez pas. Ce que tu dis, tu as. Pour entrer en contact avec eux, la première chose, vous devez déjà au moins leur parler. Quand vous regardez les films, les blancs parlent le seul tout le temps. Ils parlent avec le chien. Ils parlent avec l'air. Le, ils parlent avec la tombe de quelqu'un. Ils parlent avec ceci. Le coaching t'a donné la chaîne de poulet. Ok, je sais pas ce que ça veut dire. Bonsoir, le roi euh, saint George Osiris. Le truc c'est que vous êtes vous aimez tellement quand c'est le blanc. Oh, wow, voilà le blanc. Il parle. lui. vous allez voir le film. Vous allez croire. Vous allez dire, wow, ouais, fait comme ça. Parle-lui quand on dit que vous avez un jour, On a dit que non. Je vous ai dit que vos pommes de main vont beaucoup chauffer ce soir. Tabac de l'ulina, continue à dire que tu ne peux pas entrer en contact avec eux. Continue. C'est ce que tu dis que tu auras. La spiritualité est très simple. La spiritualité est très simple. Ce qui fait que les gens qui étaient trop forts à l'école, là, vous aimez trop, les gens qui sont en Allemagne, là, vous arrivez en Allemagne, vous avez mis le cartésien dans la tête. Voilà. Des cheveux blancs, une veste de peau d'animaux, poilu marron, une robe se terminant en nuée. Voilà. Voilà. Franck est sûr que son âge, c'est une femme. Elle a l'apparence féminine, c'est pas que... Ouais. Elle a tout un royaume qui travail pour toi. Écoutez, hein, si vous n'êtes pas conscient de votre puissance, c'est pour ça que Jésus s'est mis devant Ponce et Pilate. C'est comme si on t'amène devant le président de ton pays. Tu te mets devant lui comme ça. Et tu t'appelles comment? Tu es roi. Toi, Josine, tu le regardes dans les yeux. Mon roi, n'est pas de ce monde. Est-ce que vous avez le culot qu'il faut pour, pour se mettre devant... Notre président Paul dit Mon roi, n'est pas de ce monde Que si je veux, j'ordonne mes anges Je viens de vous mettre tous à terre Jésus ne vivait pas dans votre monde physique Et il a dit que si vous croyez en lui Vous allez faire même plus que ce que lui fait Jésus a marché sur l'eau, vous allez voler Pour certains, c'est la première fois que vous entrez consciemment en contact avec vos anges. Et pour vous, ce sera un peu bizarre. Genre, vous avez posé la question, une idée est venue. Est la, genre, c'est la première idée qui vient, généralement, hein. Ouh. spirituel n'est pas limité par les, les murs. Je peux être dans cette petite pièce. Dans la pièce-là, j'ai 500 cent mille Donc, ils ne sont pas limités comme nous On dit non, il faut l'espace. Après, s'il y a trop de personnes ici, on va manquer d'air. Il faut ouvrir les fenêtres. Il faut la clim. Il faut... Ils ne sont pas limités par tout ça. C'est pour ça que ceux qui ont déjà rêvé de leurs anges... Euh, hein, C'était quand vous rêvez de vous partir. Vous voyez que quand vous, quand vous marchez avec eux, quand vous pensez, ils entendent vos pensées. Parce qu'ils ne sont pas limités par la... Ok, je dois parler. J'attends que WhatsApp envoie là-bas. J'attends que Facebook envoie chez vous. Non. Et quand vous avez commencé à travailler ça, vous pouvez communiquer à vos anges ici. Ou à travers la poitrine. Donc tu te concentres. Tu fais l'espace dans ta poitrine. C'est dans ton, ton esprit qui va faire ça. Tu te concentres. Tu fais l'espace dans ta poitrine. L'espace en fait c'est genre... J'ai l'espace où t'écouter. Tu dis bonsoir. Tu vas entendre un écho qui va te dire bonsoir. Comment tu t'appelles Demande-lui, est-ce que tu es mon ange gardien Et c'est aussi qu'avant, on a trop mis des trucs, des photos, on vous a fait peur. Oh non, tu sais, si tu parles avec une voix dans ton cœur, ça veut dire que tu es possédé. Quand tu communiques avec ton ange, tu sens la paix. Bonsoir Flora. Tu sens la paix. la reine, bonsoir. Donc les généraux, les anges qui sont généraux, voilà les noms qui sont tenus, nanaël Les anges qui sont les généraux, généralement sont eux qui commandent. Et écoutez, l'ange n'est jamais trop occupé. Il y a 8 milliards de personnes sur la terre. Bonsoir euh, euh, amen la reine Amel. Il y a 8 milliards de personnes sur la terre. Michael peut aller faire le travail de 8 milliards de personnes. Il n'est pas limité, genre, ok, mais Jocelyne, je ne peux pas parce que je suis en train de servir Nadine là-bas. Je ne peux pas je suis en train de servir le roi Feuillot là-bas. Il n'y a pas ça, sur ça. Donc, je vais un peu déconstruire vos mentes, ce que vous avez dans votre esprit. Parce que le travail que vous êtes appelé à faire en tant que choisi demande une connexion quotidienne avec vos anges. Tu te lèves le matin comme ça, pouf, tu es encore dans le lien. Tu souris, tu dis bonjour. Ou dans ton cœur, tu dis bonjour. Parfois, demander comment tu as dormi. Et après, tu vas entendre sa voix parce que parfois c'est un autre ange qui est en train de te rappeler les instructions qu'ils t'ont donné dans le rêve. Que n'oublie pas, va là-bas, tu vas appeler, tu vas appeler Tata, Tata, tata Jeannette, oui Oui, oui, oui, n'oublie pas. Bon, Franck on je dis qu'il veut faire un témoignage. Depuis le début de l'année, j'ai décidé de réactiver mon côté spirituel. J'ai imposé à ma mère de me faire un bain de trois jours, les trois premiers jours de cette année. Et depuis ma vie, est comme tu le j'ai été nommé au bureau. Dieu a aidé à faire renommer mes collègues. J'ai perdu ma mère en juin. Mes soucis de papier, petite petit sont en train d'être résolus. J'ai trouvé la page grâce à une tante... Ok. Euh, je veux te préciser que quand vos parents meurent, ils sont encore plus puissants dans le spirituel que quand ils étaient avec vous dans le vivant. Vous savez, quand vous perdez, parce que moi j'ai perdu ma mère, hein, donc je parle pas en disant, ouais, moi j'ai perdu ma mère quand j'avais euh, 19 ans. Pour moi je me disais, ça c'est au moment où j'avais le plus besoin d'une maman pour me conseiller, voilà. Et pendant des années j'ai un peu galéré parce que je ne savais pas, je me disais, ok, quand elle est morte, c'est fini. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Le plus grand généreux s'appelle ok. C'est le roi très puissant. Ok, merci le roi euh, Osiris. Je me disais que c'est fini. Jusqu'à ce que, au fil des années, de temps en temps, quand je laisse, quand, il y a des moments, quand je laisse mon côté spirituel un peu s'ouvrir, Pape, je suis en communication avec ma mère. Et. Certains d'entre vous, vos parents sont morts depuis ça fait 25 ans. Hein. Ça fait 25 ans. Et. Vous vous dites que voilà, ça fait, ça fait longtemps. Hein. J'avais deux ans et là, je, je, je... Vos parents sont toujours... Dans le monde spirituel, il n'y a pas l'affaire de dire que ça fait dix ans, ça fait cinq ans, ça fait ceci. Mm -mm. Le temps n'est pas une limite. Donc, quand on a ces anges-là maintenant, on a ceux... De, de, de, de, de, on a les appelle loved ones. Les gens qu'on aimait, qui nous aimait, qui sont morts. Quand ils arrivent maintenant dans l'au-delà, ils sont là comme... Ils nous suivent aussi. Hein? Mais eux, ils ont mis les organes sur ça. Genre... Si ta mère avait d'autres choses à faire avec d'autres personnes... Toi, tu es sa fille. Il y a une partie d'elle qui sera en train de veiller un peu particulièrement chez toi. Genre... Un prophète... Quelqu'un dans le direct comme ça, là, par exemple. OK, j'ai des parents qui veulent même parler. OK. Ils me disent qu'ils ne peuvent profiter que des opportunités comme ça, là, pour parler. OK. Parce qu'ils disent que c'est dur. Dès qu'ils commencent à vous parler, vous commencez à dire que oh, vous commencez à appeler les gens. Eh, J'ai rêvé de maman. Qu'est-ce qu qu'elle voulait même Vous-même, vous commencez à à gâter la chose. Bonsoir Nadej. Qui a perdu un de ses parents Comment te tu me dis absène ton nom ton nom absène je vois pas ton nom euh, farine en bd marraine moi mon grand-père m'avait parlé en esprit pourtant je suis je suis quand il est passé il est déjà passé si on peut quelqu'un qui était méchant parce que notre méchanceté, ça reste aussi dans notre âme quelque part. Hein. Donc du coup, ok, Hortense, je me sens très très fort pour toi. Tu as beaucoup cherché le chemin. Tu as passé ton temps à dire que tu es seule parce que nous sommes partis. Beaucoup, beaucoup. Ta mère sur toi avait une affection particulière pour toi. Quand tu étais enceinte, quand elle était enceinte, elle parlait, elle te parlait souvent dans le ventre. Écoutez, vos parents, parfois, quand vous êtes dans le ventre, ils vous parlent par la foi. Maintenant qu'ils sont morts, vous devez leur parler par la foi. C'est ce qu'eux, ils me disent de vous dire. Vous devez leur parler par la foi aussi. Parce que quand on parle au bébé, on n'est pas sûr que le bébé comprenne. Et puis, vous devez aussi arrêter de laisser les gens vous dire comment vos parents étaient. Arrêtez d'attendre que les gens vous décrivent comment vos parents étaient. Eux-mêmes, ils vont vous parler. Ils sont déjà en train de vous parler même. Je vois une personne en particulier, souvent quand tu, vois, tu as des problèmes, tu pleures. Tu dis que si ma mère était là, si ma mère était là, si ma mère était là, tu pleures. Et ça te fait des, vraiment tu, ton cœur, vraiment tu pleures. Elle te dit que je suis plus forte, morte que vivante. Et quand ils m'ont tué, ils ont pensé qu'ils ont gagné, mais ils ne savaient pas. Oh, là, il me rappelle le passage de Jésus. Euh, mort, on est encore plus fort que vivant. Parce qu'on ne voit pas seulement à un seul endroit. Vous rappelez dans la Bible, quand le Seigneur dit, euh, si je meurs, c'est bien pour vous. parce que je vais au Père? Ha! Prêche, Jocelyne, je prêche. On, on nous a toujours menti sur les choses. Hein. J'ai passé mes huit ans que je passais à l'église. Je me disais que ma mère, voilà, je bloquais toujours ça. Alors que c'est dans la Bible, c'est là, Jésus lui même a dit que c'est quand il va mourir qu'elle serait plus efficace. People, listen, oh my god, ils sont contents. en Plus ils sont contents. Ok, ils disent que beaucoup d'entre eux sont en train d'avoir des réponses à ce qu'ils croyaient. Vous êtes en train de douter, mais j'ai pas sûr. mais ils disent qu'ils sont ils sont contents parce que vous avez d'avoir les réponses. tu as appelé à restaurer la famille et ton père n'est pas content quand il voit la la qu'il qui a dans la famille et il voit les tiraillements Donc il faut que tu comprennes que son esprit est là pour te fortifier il y en a parmi vous vous êtes même les successeurs spirituels de vos parents écoutez il y avait les, il y avait les richesses physiques quand vos parents sont morts on a tout pris avant que vous grandissez et quand vous grandissez vous dites Y a plus rien même le terrain il n'y a pas même la cuillère n'y a pas maintenant il y en a parmi vous vous êtes les successeurs spirituels de vos parents et l'autre là ça ne se donne ah, pas c'est pas quelqu'un qui va venir donner parce que vous avez souvent quand un père meurt dans la famille dit voilà mon successeur les gens viennent on commence à faire des problèmes non non euh, celui qui a le plus d'argent vient toi maintenant comme tu es trop spirituel moi, moi ça dit qu'à ah, pardon elle là mais il t'a donné la responsabilité parce qu'il savait que c'est toi qui vas rassembler la famille, qui va recoller la famille, qui va souder. Parce qu'il y en a parmi vos parents sont en train de voir comment les petits-fils sont menacés. Ils sont morts. Maintenant, vous, entre vous, frères et soeurs, vous ne vous parlez plus vraiment. Vos enfants ne se connaissent pas. Vous-même, vous ne connaissez pas vos enfants, vos neveux. Ils ne sont pas contents. Et toi, par contre, tu es tout le genre que tu es en train d'appeler tout le temps. Oh, comment vont les enfants? Voilà la rentrée. Ils ont parti à l'école. Comment vont-ils? Et tous les autres n'ont pas ce cœur-là. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Parce que quand ils viennent, ils parlent... Les, les parents connaissent leur, les, leurs enfants. Hein. Le parent connaît que l'autre s'est sorti de mon sang. Mais vraiment, s'il si peut, il va même me tuer un jour. C'est l'autre, là, quand je suis malade, il m'appelle toujours. Papa, ça va Que ses parents sont là pour m'adoucir. Wow, je sens tellement leur énergie. Wow. Ok, attendez, je vais dire, je vais dire, attendez. On va en ordre. Et une femme qui veut parler à sa fille. Ta mère te demande de toi. Ta mère te demande de ne plus te sentir seule. Que tu as pris la bonne décision. Qu'elle t'assiste. Tu ne tu le sais même pas encore. Il y a un moment tu vas commencer à communiquer avec elle intensément. Genre, quand tu vas avec ses gens, on me dit elle, les gens vont me dire qu'elle est morte, tu vas dire, pardon, bah, qui t'avait ça. Et que ce que tu traverses, elle a traversé ça. Elle a traversé beaucoup de choses difficiles. Et tu en es en train de traverser ça aussi. Tu parais incomprise. Elle avait été incomprise. Mais la différence c'est que toi, tu ne vas pas partir. Tu vas, tu vas vaincre. Tu vas surmonter. Tu vas traverser une montagne Et tu vas arriver. Tu vas aller là où elle n'a pas pu arriver. Raissa Simmons tu as beaucoup d'oncles tantes, tu vois les gens que les gens qui t'ont vu grandir, ils sont très la grand mère te dit de n'essaye même pas de faire le, le bras de eux. -E. ne fais pas le bras de eux. -E. laisse-les l'autorité dans le monde de l'esprit, ce sont les esprits qui te donnent l'autorité, ce n'est pas toi qui cherches donc maintenant, elle va commencer à mettre dans ton cœur, tu vois le cœur d'une grand-mère, non. Une grand-mère pas, peut-être si l'enfant est malade n'est pas soignée. Si un truc, elle va chercher, elle va chercher, elle dit que viens, prends ça là, tu bois. Prends ça là, tu lèches. Oh, elle ne elle, veut elle, elle, elle, même pas elle, savoir, elle, elle ne veut même pas savoir, elle pas fait seulement pour toi. Donc ne t'inquiète pas. Et aussi, ta grand-mère dit que quand elle avait un cœur très bon, quand elle est morte, les gens ont beaucoup pleuré. Et beaucoup de vos grands-parents vous donnent la grâce Ils vous donnent la grâce de rassembler Tous les, gens, les grands quand qui meurent comme ça Ils dit que oh, c'est fini, la famille est séparée Ils ont mis une grâce en vous que quand vous allez parler Vos oncles qui vous dépassent de 20 ans, 25 ans Vont écouter Et vos paroles vont sortir avec une notion de sagesse Le genre que quand tu parles Les esprits qui dérangeaient vos oncles Parce que quand les parents meurent comme ça les esprits qui avaient même peur de vos parents quand ils étaient vivants-là, ils n'ont plus peur. Du coup, ils rentrent dans vos ongles, dans vos tentes. Problème, problème. « Oh, c'est moi le successeur. »« Ouais, oh, c'est moi. » Tu t'assois comme ça, tu restes, tu regardes, tu dis « Ouais. » Maintenant, il faut qu'un enfant puisse reprendre ça. Tu reprends. Et certains d'entre vous, vous allez devoir repartir au village dans les jours qui arrivent. Vous allez arriver au village. Il y a des notables au village, il y a des gens que quand vos parents arrivaient là-bas, ce sont eux qui dirigeaient vos parents, ce sont eux qui ont initié vos parents. Ils vont vous trouver, ils vont vous localiser. Parfois vous entendez que ce sont vos oncles qui vous amènent au village, n'attendez pas, n'attendez pas, n'attendez pas, n'attendez pas. pas. Ça c'est le message de quelqu'un. Oh, je ne connais même pas la, la, la, je ne connais même pas qui au village qui va me guider. N'attendez pas. Il y en a parmi vous que quand vous allez prendre la voiture pour arriver, ils seront déjà assis en route en train de vous attendre. Ils seront là, ils vont inspirer leurs amis. Ça m'est arrivé quand j'avais... Mon grand-père, moi, euh, Diane, attends une minute, une minute, Diane. Mon grand-père n'était pas le genre... Il a beaucoup de petits-fils, beaucoup de... Beaucoup, tu vois, vaste, vaste. Et il avait un ami notable au village que je ne connaissais même pas. J'arrive. Donc ça, il m'avait trop appelé, trop appelé. Je suis parti là-bas en février, c'est pas ça. Je, je repars maintenant. C'est ce que je sens la connexion avec lui. Quand je suis en route, il délègue quelqu'un qui me dit exactement que fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça. Tu vas arriver, tu vas partir. Il y en a parmi vous. Il y a une personne en particulier. De son vivant, ton père te disait souvent qu'il partait sur une montagne à votre village. Je ne sais pas si es ou pas. Et il partait dans cette montagne, il y a un lieu sacré là-bas. Toi, tu dois partir là-bas tu pars même si tu ne connais personne tu dis que tu veux seulement partir là-bas pour dire merci donner le vin aux ancêtres qui sont là-bas et maintenant euh, quand tu vas aller, il y aura quelqu'un là-bas qui voit souvent ton père, la personne va te reconnaître il va te reconnaître et il va venir il va te prendre, il peut même partir peut-être il va te laver ou bien il va te donner certaines il va te laver, voilà c'est précisément laver et en partant, partir avec la nourriture Partez avec, la personne qui fera ça sur vous, vous devez lui donner des cadeaux. Et il va même vous dire souvent que ton, ton grand père, ta grand mère, on avait l'habitude de le faire comme ça. On partait, nous sommes ici manger, on partait là-bas à, à quoi C'est là-bas qu'on partait au Goron pour là-bas manger. C'est ça, ce sont les signes que vous aurez là-bas. Donc on attendait, puis beaucoup d'entre vous vous attendez, vous ne partez pour village parce que vous dites que je ne connais personne là-bas. Quel est parti qui va me guider Donc ils me disent de vous dire d'enlever ça, éloigner ça. Diane tu as trop attendu Diane Diane tu es où tu es dans quel pays tu as trop attendu je t'ai dit que tu as trop attendu tu as beaucoup douté aussi Quand il te montre, souvent des choses à faire, tu ne fais pas parce que tu te dis que France, ok. Ça fait combien de temps que tu vas pas revenu? Il y a des choses qui te montrent de faire. Parfois, tu te dis que je n'ai personne pour me guider, que je ne connais même pas comment je vais faire. Je ne connais même pas comment je vais faire. Laisse-les, ils te guident. Même si ce que tu connais, c'est faire un petit. Fais d'abord le petit là. Quand tu vas faire, quelqu'un va te montrer. Tu vas encore une idée ou une autre idée va venir. Et quand tu vas venir, si tu vas faire, il beaucoup de choses que tu as train d'attendre à en France. Ça va te débloquer, ça va se débloquer. Si c'est ton business, je sais pas où c'est papiers. Il y a des choses que tu attends là-bas depuis longtemps. Quand tu vas venir ici, et même si tu ne peux pas voyager pour l'instant, ceux qui écoutent, allez là-bas chez là-bas dans le pays où vous êtes. Prenez une bouteille de vin. Les ancêtres aiment beaucoup le vin. Ils aiment le vin. Le vin rouge, j'appelle pas du temps. Le blanc, c'est pour les blancs. Le vin rouge. Tu prends le vin. Tu sais que tu n'as pas le papier, tu ne peux pas en voyager. Tu envoies quelqu'un ici là qui a bonbon, un bon cœur, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui est gentil avec toi. Tu dois avoir de gros argent d'abord. On dépend le d'abord. Hein. Tu demandes de faire une nourriture. On part au village. On cherche la tombe. Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un de ta famille. Hein, parce que dans votre famille, il y a beaucoup de vos oncles et tantes-là. Ils sont tellement avares, ils ont pris votre argent, pris l'argent, pris l'argent. Quand vous avez arrêté de donner l'argent, ils ont commencé à dire ok. Mais ils savent qu'ils vous attaquent sur les traditions. Ils veulent vous bloquer. Vos parents, vont, vos grands-parents vont vous ouvrir la voie. Ce jeune homme, quand vous avez voyagé, ils vous demandent l'argent tout le temps, tout le temps. La, -mère, la mère disait tout le coup, ouais, attends, non, l'enfant vient d'arriver en Europe, laisse-le tranquille quand même, non. Ouais attends, il s'installe même, non. Et il y a une personne parmi vous, ta grand-mère t'aimait beaucoup, je sens son amour qui monte pour toi tellement d'amour, même en mourant comme ça elle t'a pas vu, elle appelait seulement ton nom que wow, wow tu es où depuis, elle veut te voir mais tu n'avais pas les papiers, tu ne pouvais pas partir elle te dit que ne t'en fais pas, que de là où elle est là, elle te voit toutes les nuits et que quand elle te visite parfois, il ne faut pas avoir peur ce qui fait que tu fais souvent quand elle doit venir sur le visage d'une autre personne il ne faut pas avoir peur, ne te dis pas que non, tu es mort, tu peux en parler François, enfin, tu n'as pas vu le corps de maman. Oui, elle savait que si tu la voyais, ça allait beaucoup te faire mal. Parce que tu l'aimais beaucoup, tu étais très attaché à elle. Très attachée. Et elle savait que si tu la vois, ça allait, si elle, ça allait te mettre, tu allais la avoir trop mal. Tu allais trop avoir mal. Erika Didier, tu es une femme très forte très très très fort. Tu as dû forger ton caractère toi-même. Tu as appris des gens seulement comme ça-là. Et tu ne sais pas, mais tu ressembles beaucoup à ta maman. Je vois même elle a le sourire de là où elle est. Ouais, c'est ce que je vois. Elle a de sourire. Et comme tu aimes souvent fait le Nyanga là, c'est tu tient ça d'elle. Elle, elle est en train de sourire d'ailleurs. <rire> ok, la mère, je dis ce que tu me dis. Elle te demande de ne pas t'en faire. Quand tu restes, tu penses à elle. Le soir, elle fait une prière. Je vais vous dire quelque chose par rapport enfin oui Toi, en particulier là, je parle de ta mère là. Prends le vin. Le vin en Europe, ce n'est pas dû voir. Prenez un petit vin là, même un grand vin si vous voulez. Tu passes ta soie au Pâques demain. Tu ouvres le vin rouge là. Tu bois. Tu verses l'autosol. Tu dis, oh, maman, ça fait longtemps. Je m'excuse. Tu été séparé de toi. Je m'excuse. Je m'excuse. Et vous parlez au Dieu de la terre où vous êtes. Vous dites que je sais que ce n'est pas ici qu'on a enterré ma mère. Mais là où on a mis, c'est tout la terre et c'est tout sur la terre. Donc maman, que toutes les bonnes volontés que tu avais pour moi là, parle aux esprits de, cette, de, de, de la terre où je suis. Tu prononces le pays pour qui me donne la faveur. Tu fais, tu verses. Tu bois encore ta part, tu verses encore l'autre sol. Certains parmi vous, ils vont même vous pousser à faire le repas qu'ils aimaient beaucoup. Pour ma mère, c'est le tarot et le riz aux arachides. Tarot, riz aux arachides. Tu fais le repas là, tu pas avec le vin, tu fais comme je vais ton pique-nique. Tu as tu manges là-bas bien, tu localises vraiment un arbre là-bas, tu déposes, tu verses une partie. Comme c'était la saleté, non. Mais pour toi, ce n'est pas que c'est la saleté. Si c'est chez les blancs, ils vont se dire que, euh, Mais non, tu verses, tu parles. Je dis, maman, vraiment, le repas, si je partage ça avec toi. Surtout, excusez-vous, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre vous. vous excusez-vous, parce que vous les avez vus, vous avez eu peur, vous avez. Vous avez commencé à dire non, non, non, excusez-vous. Vous allez voir qu'ils ont commencé à faciliter beaucoup de choses pour vous. Adrienne dit le jour où j'ai programmé ma maman Voir ma maman à l'hôpital Beaucoup d'entre vous surtout si toi toi Adrienne Ta mère a besoin que cette douleur là s'estompe Tu as laissé cette douleur passer Waouh wow. Elle essaie de te donner beaucoup d'amour Je sens de l'énergie Mets ta mère sur ta poitrine Adrienne Mets ta mère sur la poitrine Ne pleure plus parfois Tu te dis que ouais maman elle n'a pas souffert Elle n'a pas souffert au contraire quand elle partait disait que ouais ma fille va rester ici là elle savait que tu allais t'inquiéter parce que tu ne l'as pas vue maintenant je veux enlever cette douleur j'enlève cette douleur comme tu déposes ta main sur ta poitrine j'enlève cette douleur maintenant au nom de Jésus c'était parmi vous vous n'aimez même un peu qu'on parle de votre mère parce qu'on parle de ça vous fait pleurer vous pleurez seulement vous pleurez vous dites que peut-être qu'elle a souffert peut-être que non Laetitia Anda. Laetitia, même, tu avais quel âge quand maman est morte, les six, Laetitia. Erika. Papa, c'était vraiment un de ses enfants favoris. Et papa, elle était un peu la, la, la personne que quand elle parlait, papa écoutait beaucoup. Elle parle toujours à papa, hein, mais seulement.. Euh, quand il souffre, est-ce qu'il est passé dans l'alcool Bien, il fait Comment Comment est-ce qu'il gère sa souffrance Va souvent lui dire ce que grand-mère a dit. Va lui dire. Il va faire le dû devant toi, mais après qu'il va aller dans son coin seul. Dis-lui que j'ai dit que grand-mère a dit que. C'est vrai que s'est fait trop d'intermédiaires. Qui ne se lamente plus. Quelle est fière de lui de là où elle le regarde. Qu'il essuie ses larmes. Je vois vraiment sa douleur. Je vois que c'est quelqu'un qui est souvent dans sa chambre. Il est triste. Il se tourne comme s'il si regarde le mur. Maman est là. C'est grand-mère qui est décédé. Ok. Bon, vous savez, je vais mettre mon numéro. Je ne vais pas demander, de... demander de l'argent pour la consultation. Mais si vous me contactez et puis je sens que vos parents mais au ils ont dit quelque chose à dit je vous dis voilà mon voilà mon numéro vous avez compris non lionel ne t'en fais pas lionel ce que j'aimerais faire avec la boisson la fait. ça, s'il te plaît tu envoies quelqu'un au village on met on, on fait à manger on nourrit les gens au village lionel tu as compris ça va trouver les portes ça va trouver les portes et sans que tu souffres vraiment de l'absence tu avais besoin de conseils d'homme. tu es vraiment tu es, es quelqu'un que tu as appelé à vraiment beaucoup dirigé dans la famille et même financièrement aussi qu'on va trouver les portes tu vas aider beaucoup de gens dans la famille Beaucoup. Tu as compris, Lionel. Ça fait souvent tu restes en salle, tu es très découragé. Peut-être même tu bois ou bien tu as souvent des copines, plusieurs copines, je ne sais pas. Mais ça fait tu fais souvent des choses qui ne sont pas bien pour toi-même. Ne fais plus que Lionel. Il faut que tu condenses ton énergie. Tu as besoin de ça. Il y a beaucoup d'argent qui est en train d'arriver. Rosemonde Afana ta mère prenait la paix et ta mère veut que tu saches que la patience c'est une vertu et que tu ne laisses pas les gens changer ton caractère quand tu la voyais comme ça elle ne te parlait pas de tous ses problèmes d'où de ce qu'elle endurait c'est en train de te forger il y aura un moment ce que tu en train d'apprendre, comment tu apprends à gérer les gens ça va t'aider ça va te donner l'argent donc ne te dis pas qu'on oh, souffre trop vois ça donc dis toi comment ma mère a supporté ça commence à te laisser qu'elle t'enseigne à travers ce que tu subis comme souffrance Suzanne tu en as mal depuis combien de temps Suzanne 10, 15, 20 ans Aha, rentrer, et récupérer sa société. Voilà. Oh, 15 ans, d'accord. J'étais sûr que c'était au moins 10 ans, Suzanne. C'est ce que je voyais. Oui, tu as fait beaucoup de temps là-bas, Suzanne. Euh, tu es devenu comme une sédentaire. Tu es rentré carrément. Tu fais ta vie, donc tu ne cherches même plus trop. Parce qu'à un moment, tu t'es vu comme si tu pouvais aider, tu voulais changer les choses dans votre famille. Mais maintenant, tu as subi certains blocages et ça t'a frustré. Ça t'a frustré. Ils veulent que tu saches que l'appel que tu as sur toi est toujours là. Je te vois avec un bâton, une couronne dans ta famille. Tu as un commandement spirituel dans ta famille. Même si tu parles, ta voix n'est pas forte physiquement, dans l'esprit. Il suffit que tu te tournes vers un problème et que tu rassembles les gens tu dis que résolvons ça. ne te décourage plus. Parce qu'il y a des moments où tu as vraiment laissé tomber. triste Béatrice, tu es dans quel pays, ouais, quand vous me faites beaucoup de messages. Eden, Eden, tu as, tu as un des ancêtres qui t'a passé tes, tes, tes pouvoirs que tu as, Eden, Eden, Bobol. Mais tu doutes beaucoup. Tu doutes beaucoup. Tu vas devoir faire confiance. Parce qu'ils vont même te diriger. Il y aura un moment où tu vas même conseiller et guérir les gens, Eden Boubol. Tu vas conseiller, guérir les gens. Et ils vont te guider pendant le processus. Quand tu seras en train de conseiller, de guider, tout ça, ils vont te guider. tu Fais comme ça, fais comme ça. Tu vas faire. Tu vas faire. Oliver Robert, je suis vraiment désolée. Comment? Je vais pas vous mentir, j'ai les commentaires qui défilent comme ça. là. J'avais dit que je voulais le deuxième téléphone pour ça. J'en avais essayé d'aller dans le direct pour voir. Non, si tu as aidé les gens, ils sont partis. ne t'inquiète pas. Ils ne font que c'est leur, leur rôle. Ils sont censés faire ça, ils partent. Attendez, je cherche, je vais aussi entendre le direct pour les commenter moi-même. Euh... Farenne Ombédé. Tes deux parents sont. Farenne, tu, tu crois que tu es seule, mais tu as beaucoup de pouvoir, Farenne. Tu as beaucoup. Et le spirituel t'appelle beaucoup ces derniers temps. Beaucoup. Beaucoup même. Tu vas commencer à parler différemment de toi. Et il y a des emblèmes qui t'ont laissé avant de partir que je vois couronne, je vois aussi bâton. Tu vas fabriquer ça toi-même pour toi. Et ne pas en à tes oncles tout ça là. Ne demande pas la vie de quelqu'un. Fais ta chose toi-même. Ils vont commencer à te guider. Et beaucoup quand vous allez faire le truc du fun que j'ai dit là, ça va vous connecter. Vous allez voir dans la nuit ils vont venir. C'était vont venir dans la nuit vous donner l'argent. C'était en venir dans la nuit vous vous parler. Prenez aussi l'habitude de vous asseoir en journée comme ça. Là. Vous, vous dites que je vais écouter ce que ma mère a dit. Souvent, tu es sans ça, tu penses à ta mère ou ton père. Laisse ce que tu as de faire. Écoute. Écoute. Écoute. Vicky Cosmétique. C'est toi que j'avais rencontré en Italie, Vicky. Ok, Vicky. Euh, il est parti. Tu étais très jeune. Et tu es très belle aussi. Tu as aussi cherché dans l'amour avec les hommes. Beaucoup d'hommes. Quand Un homme vient, tu les aussi seulement parce que, et puis toi, euh, Glory, je ne sais pas si tu, tu, tu veux parler, tu me dis. Euh, je crois que tu peux même demander une vidéo. Tu peux, c'est un peu me de demander l'accès pour parler ici. Là, je ne suis pas la seule à avoir ce don. Donc, je vous dis que quand voilà ce qui se passe dans le monde des choisis, je parlais pour quelqu'un, Vicky, Vicky a fait d'abord pour toi, Vicky. Euh, il faut qu'à un moment tu arrêtes, tu te calmes, tu te concentres. Parce qu'à un moment, tu étais très épapillé. Et euh, en tout cas, Vicky, c'est pour toi qu'elle parle. Je ne sais pas trop si je, je sais moi que c'est Vicky. Vicky. qui est voit Vicky Cosmétique. Tu commentes souvent. Et euh, il faut que tu te calmes et tu te ressaisisses. Je vois que financièrement, il va aussi te montrer, te guider sur beaucoup de business, beaucoup de choses que tu vas faire. Tu auras de nouveaux trucs qui vont venir. Mais surtout les hommes, parce que tu es cherché à travers les hommes à être calmé. Tu Et du coup, quand tu parles, ils te déçoivent, ça te fait mal. Ça te fait mal. Du coup, tu fais un peu profit bas. Tu ne cherches même plus à être trop vu. Donc, tu fais, tu. Je vais peu dire, si tu viens ici, par exemple, tu ne parles pas beaucoup. Bon. Euh, Est-ce que quelqu'un ici là veut parler J'ai vu quelqu'un faire comme si vous voulait parler tout à l'heure là. Oh, oh. Eric a déjà parlé. Je sais pas tu veux que parle encore. Faut triste Béatrice. Béatrice, je vois comme si... Euh... Tu, as quel... tu fais quel métier là-bas Tu as ton compte ou bien tu travailles à la maison maman et mes pieds. Mes pieds sont en feu. Ok. triste. dis-moi, peux-tu faire quoi comme métier? Faren Ombede, tu as beaucoup de dons. N'oublie pas. Quand j'avais lancé, je suis en train de préparer une formation pour former les gens à, à utiliser leurs dons spirituels. Là, je suis en train de faire une formation actuellement comment transformer mes dons pour avoir l'argent. Maintenant, il y a un autre métier que un autre une autre formation que je suis en train de préparer. vous de pour les choisir pour ouvrir vos yeux ouvrir vos trucs et je suis en train de préparer ça oh my God Jesus je sens que mon corps est ait... beaucoup d'entre vous êtes très puissant mais vous doutez et vos oncles tantes là ils ne veulent pas que vous connaissiez votre pouvoir ils ne veulent pas. Arrêtez de leur faire confiance. Ah, attendez, je dois me lever j'ai des crampes. Chose que je n'ai jamais. Oh. J'ai mis mon numéro. Pardon, faites aussi les messages WhatsApp. Donc, je cherché celle qui a dit qu'elle est en Allemagne, là. Je ne trouve pas tellement de commentaires. Charlotte, tu les as un peu oubliés. Je crois que tu bossais beaucoup. C'est pour ça que tu ne les vois plus. Tu les as un peu oubliés. Ce qui fait que... Euh, regarde aussi dans ton entourage. Est-ce que tu as des connexions les gens qui sont les mauvaises personnes qui sont autour de toi tu sens que tu dois arrêter de parler avec eux mais tu continues toujours ça ça peut être ce qui te bloque c'est Denis prudence dites moi si vous avez dites moi mettez votre nom commentez et vous me demandez vous me dites le parent si c'est femme ou homme ça va beaucoup me faciliter la tâche Annie Pochi, tu as beaucoup de dons aussi qui t'ont été passés par ton père. Par ton père. Et le spirituel aussi t'appelle beaucoup. C'est pour ça que tu es persécuté. Parce que tu ne connais pas. En fait, c'est un peu comme une lumière où les mouches viennent. La lumière dit que oh, les mouches, je ne veux pas les mouches. C'est parce que tu es la lumière que les mouches viennent. Donc, il faut que tu changes ton mindset par rapport à ça. Erika, tu es à Reims? J'étais à Reims aussi. Vicky Cosmétique. J'ai parlé pour toi. J'ai parlé de tous les hommes, les relations. Il faut que pendant un moment, tu coupes un peu et tu te concentres. Euh, je crois aussi que tu as des dons spirituels qui vont se réveiller, Vicky Cosmétique. Ça t'appelle, mais tu c'est un peu déjà. Tu c'est. Voilà. Bon. Je vais passer. Euh, Tiens-moi le bout de ce truc-ci là. Voilà. Je vais dire les noms. Tu vas me dire ce que tu, tu vois. Euh, Sidonie Prudence, tu vis où Sidonie Prudence. Quand je dis ça, ça me fait penser à quoi Quand je dis Sidonie Prudence, c'est une personne, c'est une grande personne. Euh, on a, on a part, elle de Une grande personne qu'on a beaucoup ralenti C'est de nuit plus part, elle, elle de Tu es mais, de tes dons Mais elle se demande si elle peut vraiment. Mais tu te demandes si tu peux vraiment Tu doutes Ok Si votre nom de Facebook n'est pas votre vrai nom Mettez juste rapidement votre vrai nom Je vous en prie euh, Lydie Mafeda euh, tu, es à, tu es au sud de la France, Lydie Mafeda. Oui, tu me dis, Lydie Mafeda, je, je sens sur moi en fait euh, qu'elle est sur place. Tu es sur place, Des tu n'avances pas. Tu n'avances pas comme l'oeuvre avancer. Donc, euh, ce que je, je peux dire, c'est qu'elle doit rester confortable. Elle doit vraiment chercher à sortir de là où tu es. Tu vois quand tu es confortable, tu dis oh, bon ça fait il y a 10 ans que je suis ici. Tu vas sortir, essayer de sortir. Cherche, cherche. Barga. Barga. Tu es dans une mauvaise communauté. Tu as, tu t'es as associé à des gens qui te ralentissent beaucoup. Barga. Et c'est en train de te ralentir. Parfois c'est gens ton village, des gens avec qui tu as grandi. Tu suis trop au téléphone, trop au téléphone. Et ça, ça te ralentit. Voilà. Et ça me le fait que ça me ralentit. Mais pas justement que tu es conscient de ça, mais tu ne sais pas que tu dois arrêter. Béatrice Giamé <coughs> Maman, les commentaires. Ou... Béatrice Giamé il ne faut pas si. Épouse un oubi. Voilà. Giamé, -Giamé euh, Béatrice. Euh, je vais avoir une bonne euh, qu'elle ne se contente pas du, du nouveau qu'elle a présentement. Il y a un grand nouveau qui, qui arrive. Donc, je sens comme si pour elle, bon, j'ai déjà, déjà atteint le bon niveau, ça va. Donc, elle doit se lancer encore dans la, la, la recherche. Tu dois pousser un peu plus, Béatrice. Et euh, arrête de te disperser aussi. Arrête de suivre trop de personnes. Focus. Focus, Béatrice. Neige, Carole, Diena. Quand tu parles je vois une lumière, donc je vois quelqu'un qui va donner comme euh, de l'espoir aux gens, mm -hmm. il y a beaucoup de personnes qui viendront et qui auront la solution par elle. Beaucoup de personnes, personnes viendront et auront la solution par toi. Donc qu'elle la bonne chose, c'est le seul. Donc il faut que je sois de ça. Euh, Oliver Robert, c'est ton nom, nom là-bas, Oliver Robert livre Robert. Ok. Robert, je vois en fait, elle est toujours constamment euh, en train d'attendre qu'on lui dise que non, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Donc, j'aimerais qu'elle puisse prendre ses propres initiatives, qu'elle commence à faire ce qu'elle est censée faire et qu'elle demande la direction divine. C'est bon. Olive, Robert, tu dois demander tu dois prendre ta, ta vie en main. Arrête d'attendre qu'on te dise ce que tu dois faire. Et tu dois prendre ta vie en main et suivre la direction divine. Fidèle Diane. Quand c'était vu qu'on a beaucoup oppressé, elle a beaucoup oppressé. Elle a beaucoup eu des douleurs, mais le Seigneur ce soir lui dit qu'il va lui donner encore de l'espoir et l'espoir, qu'elle continue à croire. Et puis le meilleur reste à venir, qu'elle ne dorme pas, qu'elle ne se décourage pas et que ce qu'elle était sans qu se faire, bien qu'elle faisait aux qu'elle continue à le faire. Encore. Ok. Bon et aussi mon numéro là-bas. C'est vrai qu'on essaie. Je vous ai dit que je ne travaille plus seul maintenant parce que ça faisait tellement de personnes que je devais aider. Donc voilà le numéro. Aristide Kamwe. Il va ici, ça ne donne pas, il va ici, ça ne donne pas, qui se stabilise et qui cherche la direction divine, qui essaye de développer l'écoute du mm -hmm. Saint-Esprit. développe l'écoute du Saint-Esprit. Il, sa mm -hmm. il cherche beaucoup trop. Tu cherches trop. Joseph Fa Evuna. Joseph Fa et je je vois toujours. De, de, de tourner, de tourner en tu tournes en rond, immobilisation Niaga Esther. Tu as des dons spirituels très élevés. Il faut que tu passes, change-toi dans ta tête. Arrête de te voir comme quelqu'un que c'est toujours Il y en a parmi vous, vous êtes, êtes censé même être ici là pour m'aider. Ou bien vous êtes censé prendre un truc comme ça. Là, vous prenez les noms, vous dites aussi, mais vous doutez tellement de ce que vous avez. Vous savez quoi? Je vais faire quelque chose. Euh, si j'ouvre euh, mes cartes, je crois que tu peux le faire. Tu as ce, tu as ce truc là en toi. Meka, je te vois connecté. La femme au diamant. La femme au diamant. Meka, elle dit que tu es la femme au diamant. Il a une parue tu as une paru exceptionnelle. Mecca. Tu vois que j'ai pas vu ça. Hein, Nathalie Oui. Tu as une paru exceptionnelle. Et tu dois même d'ailleurs être décoré. Oh my God, le numéro n'est pas bien écrit. My God, je m'excuse les gens -ci. Je vous refais mon numéro. Ouais, grand, le diable ne fait que... Monsieur Sizibé, bonsoir. S'il y a peut-être deux, trois personnes qui sont en train d'écouter ou de regarder. Annie qui je. vais acheter déjà parlé tout à l'heure. Oh là là, pas fini avec toi. Carole. Delphine Doumene. C'est quoi? Delphine Je vois c'est une personnes aussi. Elle aussi, elle cherche la voix. Elle est toujours en train de chercher, comme si elle a perdu quelque chose. Elle cherche toujours, elle cherche toujours. Elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle a, mais elle ne sait pas comment utiliser ce qu'elle est censée avoir. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, bonsoir. Tu cherches toujours la voix. Pour toi en particulier, je vais ajouter ceci. Prends beaucoup plus de temps le matin. Tu te lèves tôt, tu prends au moins 20 minutes, tu t'assois. Tu te demandes au Saint-Esprit de te parler. Connais-toi dans l'esprit de tes ancêtres. Comment ça écouter ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Michou Michou. Tu devrais normalement parler toi aussi. Tu devrais faire ce que je suis en train de faire. a Mathe Wening. Oumane Mathe Wening. C'est ça son donc est, elle est une jeune personne que, tu vois, le jeune qui sait que non, elle, elle connaît beaucoup, mais mettre en loi en pratique, c'est dur, c'est difficile. Donc elle apprend à... Parfois, elle dit des choses aux gens, les gens ne pas te mettre en pratique, ils s'en sortent, mais elle, carrément, elle est sur place. Donc elle a cru, elle a... Je pense aussi que l'obéissance chez toi va aussi beaucoup t'aider. Euh, agis par la foi. Quand tu conseilles les gens... Agis toi-même, pas la foi. Lionel Gongan. Lionel, j'étais vite, tu sais qu'elle ne veut pas parler. Tu as trop de potentiel, Gongan. Tu es un visionnaire, tu sais. Mais maintenant, tu te laisses, tu as peur, tu as peur euh, de... Tu te laisses trop envahi par ce qui est cartésien, c'est-à-dire on dit qu'on doit faire étape 1, étape 2, étape 3. Tu faire aller faire ça au lieu de suivre ce que ton esprit te dit de faire. Et c'est quand tu vas te soumettre totalement à l'esprit que tu vas avancer. C'est là que tu vas vraiment ta lumière va s'ouvrir. Et tu vas trouver ta voie. Je crois que tu feras ce que je fais là. Tu seras guide spirituel pour les gens. Ferdinand, tu es venu attaquer les gens ici. Il y a les gens qui viennent attaquer les gens ici. Tu seras de milliardaire, Sidi B. Tant mieux. Chalet Providence, Monsieur Résidence Privée ou Madame Résidence Privée Résidence Privée, c'est pas un nom. Martial Feuillot. Martial c'est quelqu'un qui est généralement très joyeux. Les gens vont venir et il est beaucoup comique. C'est très comique. Les gens vont venir autour de, il va autour de toi. La joie de vivre. Donc, il va vraiment penser les blessures des cœurs des personnes. Tu vas penser les blessures des cœurs des gens. Et euh, Samuel nom, c'est ça ton nom? Tu dois, Marcel Feuille aussi. Tu es, tu dans une phase où tu es en train de, tu en accélération. Tu es comme une fleur qu'on a filmée en train de grandir pendant un mois, et après on a mis l'image en accélération. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde de l'esprit avec toi. C'est, ça se passe like, c'est comme, euh, comme Jack Bauer, 24 Hours. Euh, ça se passe très vite. Donc il faut aussi quand tu reçois, tu vois, moi, choses suis allé à une vitesse. Bonsoir, ça, Solane. Bonsoir. Alors, j'ai parlé de Charlotte. Charlotte, oui. Euh, euh, Charlotte, c'est une personne vraiment euh, qui a le sens. Euh, et elle sait. Elle peut. C'est une personne assez disciplinée. Et si c'est qu'elle continue comme ça, elle aura vraiment. Euh, les portes vont tellement souffrir. Et j'ai envie de dire qu'elle doit même être couronnée en fait. Son nom c'est quoi Charlotte est... Oui, elle c'est déjà... Euh, elle voit ta couronne elle doit être Tu arrêtes d'arriver non Charlotte. il y a des choses qu'on va faire ici là. Oui. Minette oui. Nago. Quand je parle de Minette, je vois un peu... Une personne euh, intervient. elle a ce côté là qui est tout seul. Elle a toujours vraiment mal. Elle a toujours mal. Donc, il y a les blessures. dont elle ne s'est pas, elle ne sait pas toujours libérée depuis des années et tout ça. Vraiment. Et parfois, ça fait les soucis du même. Mm -hmm. Tu comprends ça Donc, tu dois libérer ton esprit, Minette. Pardonne, pardonne, relâche, ça va te libérer. Tany Claire. Tani Claire, c'est quelqu'un qui a vraiment... Il a un ami vraiment brillant. Mais tout passe par la discipline. Il, il, il doit pouvoir aussi s'asseoir, apprendre, apprendre, apprendre. Il sait qu'il sait, mais le truc, c'est que c'est discipliner, apprendre, faire les choses comme ça, se doit pouvoir avancer. C'est très difficile, c'est un peu difficile. reçois maintenant l'onction pour te discipliner, pour t'asseoir et apprendre jusqu'au bout. Mmh. Mmh. Cyril Yolande Joko. Cyril Yolande Voir quelqu'un, une, une personne qui a beaucoup pleuré à un moment donné, sa vie, ça a ça l'a renfermé, ça l'a frustré, Donc euh, la personne se sent vraiment reconfortée ce soir. Parce que le Seigneur pense les dessus Et le Seigneur nous ouvre la voie et nous donne la direction. D'accord. Tu as suivi non C'était qui que tu faisais là Cyril, Yolande Ok. Ok, Cyril, Yolande. Euh, tu es aussi en train de passer dans une autre étape de ta vie. Tu vas en dire les nouvelles choses que tu vas faire. Donc peut-être il y avait quelque chose que tu voulais attendre, tu voulais acheter depuis, tu vas devoir aller acheter par la foi. Dieu veut que tu sauves les choses que tu vas commencer à faire. Je vois carrément comme une nouvelle page qui s'ouvre, qui se, qui se dévoile. Et quand tu vas commencer à faire ça maintenant, euh, les choses que tu attendais depuis, je ne sais pas si c'est les papiers, je ne sais pas ce que tu attendais, ça va commencer à vraiment s'aligner, s'aligner. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup attendu. Voilà. Euh, Minette, on a fait. Samuel Sono. Samuel Sono. Euh je vois qu'il faut aussi partir des, des gens qui n'avancent pas normalement comme il faut. Mm -hmm. lui-même aussi, mais il est sur place. Alors qu'il a un grand talent à de lui. pour mm lui. -hmm. Il doit exploser Donc je ne sais pas s'il si travaille pour quelqu'un. Il doit avoir sa propre entreprise. Okay. C'est mieux solo. Tu dois avoir ton propre entreprise. Tu as beaucoup de talents qui sont cachés. Euh, ce que j'ai demandé de faire avec le vin là. Le vin que vous pâtez, donnez-le soir là. Euh, Faites-le faites -le en soirée. Soyez assez discret parce que parfois tu peux aller faire ta chose ton rituel comme ça là quelqu'un sort de un de 1, de 7, quand tu là-bas il commence à te faire oh pourquoi tu fais, tu fais quoi avec le vin ici non, non, non soyez très euh, sage avec ça Lily Oui. Lily Chocote oui. mmh, c'est une personne euh, il faut qu'elle apprenne à s'ouvrir. apprend à, à t'ouvrir Et quand tu vas t'ouvrir tu vas recevoir un thème d'argent beaucoup et tu vas aussi beaucoup avancer pour t'ouvrir james james ça c'est pas un nom mets moi ton nom pardon morel Joline. Morel Jolin. morel Jolin. quand j'entends son nom j'entends espoir espoir il y a et si il y a les choses qu'elle doit faire par la foi mais elle est toujours en train de il y a des choses que tu dois faire par la foi mais tu te doutes choses qu'elle doit faire par la foi là c'est ça qui va permettre qui va attirer ce qui est censé et puis l'amener à un prochain niveau Ok. Euh, Ariane Youego Ariane Youego Youego voir il y a des moments où elle a beaucoup de sauts d'humeur, soit un moment très important, au moment elle est bien. mais tout elle ne peut pas vraiment expliquer, mais elle va cultiver la joie l'instant, Donc elle va plus être échanger après chaque 5 minutes. Elle va apprendre vraiment à rester joyeuse, et qu'elle se dispose dans le sein de son équilibre. Y'a un homme apprendre à être joyeuse. Ne laisse plus tes sautes d'humeur gâter ta bénédiction en fait. Tu as dit quelque chose encore euh... T'as la simplice. Tala ah, Simplice, c'est gars, Il a beaucoup de choses à faire au village. Il a beaucoup négligé les choses qu'il était censé faire au village. Et aujourd'hui, il, il est bloqué par tout ça. Il n'avance pas comme il faut. On produit se mariage Et il se contente du, du peu que le travail nous donne alors qu'il était censé avoir plus que ça. Mm -hmm. Bon, T'as la simplicité, si tu as compris? Il y a des choses que tu avais fait au village, tu n'as pas fait. Et maintenant, c'est en train de te bloquer. Il mmh. y a des choses que tu dois faire au village. Mmh. Euh, Cyril Chamba. C'est quelqu'un que. C'est quelqu'un qui a été beaucoup. On a beaucoup abusé. Parfois, il donne sa confiance, il donne ses services. Mais après on n'est jamais reconnaissant, on profite de ça, on peut dire que non, il n'est pas normal et tout ça. Donc euh, on fait ça pour que lui a un mal donné. Il n'avait plus la volonté d'aider quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc il ne se décourage pas et il continue à faire ce qu'il a fait. Là, enfin. Donc le meilleur demain, euh, Gallima. Gallima, est devant ça. D'accord. Gallimard, Gallimard c'est ça ton nom? Meng et Thérèse. Meng mmh. et Thérèse. Mmh assez timide dans ta famille tu laisses les gens te dominer euh, tu restes en retrait Mais il faut que tu prennes vraiment euh, oui prends ta vie en main n'aie pas peur il ya des choses que tu veux faire depuis que tu es en train de tourner un peu comme ça pas tu qu'est ce qu'ils vont penser qu'est ce qui vont ce vont penser donc vraiment rentre dans ton, ton, ton étoffe de reine et lance toi même si tu commences par un petit n'attends pas que c'est ben, j'attends d'abord que telle personne fasse ça ça ça non euh. Chalturin, chouatem. C'est quelqu'un, je ne sais pas, il, il est toujours, il se voit toujours un peu autosuffisant là. Donc les personnes qui sont censées l'aider, les personnes qui, euh, de qui il est censé apprendre, à chaque fois il est toujours en train de couper les pommes avec ces personnes. Et ce qui se dit connaître, c'est pas assez pour amener là où est censé être. Tu comprends, Chaturan? Donc, tu dois arrêter de te séparer des personnes qui sont censées t'aider à apprendre pour avancer. Euh, Samuel Sono, je me rappelle, on a dit que tu dois lancer ta propre entreprise. Tu as des pas des. Je me rappelle particulièrement pour toi. Tu as de, de ta part, tu as des talents que tu, tu. dont tu doutes. Tu dois, si tu travailles pour quelqu'un, actuellement, tu dois te lancer à ton propre compte. Bon, ok. Euh, je vois que les ancêtres ont voulu faire ceci aujourd'hui. Donc, euh, on va faire la pause, ok? Arrêtez d'écrire vos noms, pardon. Il faut qu'on recharge les batteries. En passant, c'est ma fille qui est en train de faire ça. Ok. Euh, la reine euh, Mika, Mika, si tu as une urgence, vas-y. Tu reviens après, on peut parler même sur WhatsApp. Je veux que si il y a les noms des gens, quand j'entends les Mika, les chalets. Oui. Ce sont les gens vraiment. Je ne sais pas. Ils ont les amandes là pour les amandes. C'est super. Comme tu. Il y a des couronnements qui sont déjà en cours. Il y a des couronnements que j'ai à prévus. Hum, attendez, on fait la pause. A fait, à fait, ça prend l'énergie. Hein? Hum, Vous ne pouvez pas connaître. Hum. Samuel Souno, j'espère que tu as vu ta part. Martine, tu peux écrire Martine même 50 fois. Ma faute, Suzy, Amen. Ça, a Martin. je Martine. Mm. Martin, qui? Et il y a une Martine ici là. Oh. Martine, si Martin, tu es là, tu dis encore ton nom. Oui, un c'est une prudence. C'est une prudence. dit que c'est un jour. Le Jacques, elle a trop cherché au confort dans la relation. Qu'elle apprenne à se détacher des gens et à faire ses propres choses, ses choses d'elle-même. Oui. C'est rien qui t'attache. Quand ça, quand y a là, tu reprends prends hein? à zéro. Pour Samia son autre, tu as parlé d'une fleur qu'on a rose. que j'ai parlé d'entreprise. Lui, je me rappelle aussi ça. Mais pas de fleurs. Je me rappelle pas de fleurs. Je me rappelle que tu as des talents aussi à l'intérieur de toi. Il a beaucoup de talents. Il sait travailler pour que... Lui a pensé à ce de Galima On oh, demande un nom. Vous mettez un nom. Oh, vous avez seulement volé le téléphone de quelqu'un. Excusez-moi. <rire> Bonsoir. Bon, grâce, Nyamene. Avec un A mené C'est normalement qui doit obtenir la faveur partout où elle passe. Tu dois genre avoir la faveur, faveur partout où tu passes. C'est quelqu'un qui doit obtenir la faveur partout où elle passe. Mais déjà, elle n'est pas consciente de ça. Et c'est le genre que elle peut commander et elle, a, elle peut décider qu'elle entre dans tel bureau et elle va entrer. Mm -hmm. Mais elle n'est pas consciente de ce problème. Dorian Gachi. Dorian, Dorian, Dorian. Dorian, c'est une grande reine. Grande reine. Et c'est une femme qui va faire beaucoup d'espoir. Donc, elle doit juste être, être connectée aux bonnes personnes. Comme elle est connectée ici, elle est dirigée, elle suit bien les instructions, elle avance. Viviane Mebenga. J'aime le ce le C'est genre de personne qui est toujours en train de... Elle fait beaucoup de choses, sauf l'essentiel. Tu fais beaucoup, sauf ce qui est essentiel. Fais beaucoup de choses. Ça lui dépense énormément d'énergie. Elle prend beaucoup ton énergie. Si ton énergie, tu peux faire beaucoup d'autres choses plus productives. Si tu concentres ton énergie, tu peux faire des choses très productives. Mais que Dieu te bénisse, elle est bénie. Aimez Berthe. Aimez Berthe. Quand on parle de Berthe, quelqu'un qui a beaucoup souffert. Elle a un moment donné de sa vie. Elle a beaucoup souffert. Elle a recherché le confort partout dans toutes les relations. Ça n'a pas donné. Un moment donné, elle a décidé de rester seule. Le Seigneur lui dit qu'il veut savoir et qu'elle se connecte à l'esprit de Dieu et qu'elle qu'elle se lève elle m'ouvre son entendement elle va comprendre la direction qu'elle est censée prendre Raïssa Nia Raïssa c'est le genre de personne qui est censée aller loin mais il y a tellement de petites choses qu'elle doit faire et ça encore sur les, les, les, les douleurs. Euh, telle personne m'a fait ça. Bon, j'ai perdu ma mère, ça fait. Ben, j'ai perdu un nez touché. Et ça tarde en encore sur ça. Il doit avoir un détachement et elle doit avancer. Il fait ce qui est utile et elle Super. Ok. Um... Lionel Bika c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de potentiel. Il peut créer, s'il concentre une énergie, il peut créer beaucoup, beaucoup d'appareils, beaucoup de choses. Mais juste qu'il laisse l'énergie partir dans autre chose qui n'est pas utile. L'énergie, tu dois te concentrer. Tu as une énergie qui peut créer même des appareils. Mais tu laisses cette énergie partir dans d'autres choses. Euh, James, James, ton nom, tu as mis un seul nom. Donc Mika Kenley. Euh, oui, les, les articles sont déjà là. Mais aujourd'hui, je ne les ai pas ramenés au bureau. Donc c'est de l'autre côté. Bientôt. Euh, bientôt on va les mettre et puis on pourra les mettre sur la boutique. Donc, quelqu'un a demandé si on parlait des anges ce soir. Oui, on parlait des anges ce soir. Et puis à un moment, les anges ont décidé de commencer à parler. J'ai d'abord les ancêtres qui ont parlé, après les anges ont commencé à parler, donc oui. Donc je pense que, euh, quoi de mieux que d'enseigner de, là-dessus et puis de commencer à les parler. Enfin, à la dit ce qu'ils ont dire. Tu as quelque chose que tu veux dire Vas-y. Mm -hmm. il, euh, il y a une femme particulièrement dans ce direct. Elle a ce pouvoir de dire, de commander les anges par partout où fait, Mais elle... Elle a toujours les paroles négatives, mm -hmm. les gens ont toujours à d'attendre pour aller exécuter. Mais elle, elle n'est pas consciente du fait qu'elle cesse a... qu d'être assez négative et qu'elle commence à commander ce qui est bien pour elle. Vous avez suivi, que la femme là se prononce M. Comme vous voyez là, elle a la sueur sur moi, regardez. Mon énergie est. Il peut un imaginer elle alors. Fais le travail, pardon. On va faire l'autre demain. Il y a ma exerce, même cinq fois. Mmh. Saint-Esprit, je te remercie. Je sais que tes enfants ont beaucoup de questions. la voilà, grâce, je vais demander aussi, je, je, je voudrais bien pouvoir faire ceci de plus en plus comme ça. Ça va vous permettre de pouvoir... Beaucoup d'entre vous, avez des questions. Même quand on parlait des ancêtres, beaucoup, vous avez des questions. Je peux faire un direct question. Oui. Mm -hmm. <coughs> là, carrément, c'est aussi question, hein, parce que quand il s'agit des ancêtres, là, c'est tous les messages des ancêtres. Comment? La chœur de ça est... Jesus... Ok, Delphine dit que c'est elle, Delphine Domingue. Même Mathis Mat Senzo, Martine. Martine Mani. Tanja Galima. Le nom te dis quoi depuis tout le monde peut donner son nom. Qui l'arrête de toujours voir les choses pas très... pas très droit, là. Arrête de faire les choses qui sont pas bien. Arrête de faire de tourner. Fais le faux. Qui qu se concentre sur une voie. Qui suive une tu voie. Concentre-toi sur une voie. Et, il fera, même Seigneur, même. Tu as laissé l'ennemi pervertir ton, ton, ton, ton énergie aussi. Tu es un grand commandeur. Quand tu te concentres, il y a de grandes choses que tu peux faire. Mais tu as voulu passer par, on va dire, je ne vais pas dire le raccourci, mais tu es un peu à l'aise, tu n'aimes pas trop bosser, tu n'aimes pas... Non, tu ne veux pas ça. Or, tu vas trouver ton accomplissement et l'accomplissement la, intérieur quand tu vas te mettre et commencer à le faire. Il y choses que tu vas couper. Le ventilateur, j'avais besoin d'aller au moment ma pris. Jesus, c'est le travail. Bonsoir, Karine, la reine. Donc, comment tu vas? Me euh, benda, Tu es sais, parfois évasif quand ce sont les choses qui vont te servir, vraiment qui vont t'aider. Et parfois ça me dit que va là, là-bas, tu fais ça, ça va t'aider. Tu vas partir arriver en route, tu vas trouver un autre truc, tu vas, vas dire, tu vas partir plutôt. Tu ne prends pas vraiment les trucs au sérieux. Il y a une personne dont euh, un membre de famille doit être opéré. Ok, il y a une personne, oui. Une personne dont.. Euh, il y a une personne dont un membre de famille doit être opéré. Mm -hmm que j'entends Dieu dire par rapport à ça, c'est que aujourd'hui il sèche, il sèche, parce que je vois le ventre. Le ventre, il y a qu'un un membre de votre famille va être opéré du ventre Il sèche tout ce qui était anormal, parce que c'était un moyen de prendre cette personne. Donc, il sèche tout ce qui était anormal dans le ventre de cette personne, et que cette personne ne parte faire l'échographie. Ok. Que la personne ne parte faire l'échographie. Il y Ou bien, moto quoi. On vais comme comment je vais en bas du nez. Véronique Ngangom. C'est ça? Ngangom. Véronique Ngangom. Bonsoir. Je te contacte de rester à l'arrière seulement même pas de toi de briller, Véronique. Il y a des choses que Dieu a mis dans ton cœur que tu n'oses pas croire. Et tu préfères rester dans la case dans laquelle on t'a mis quand tu étais petite. Oh, tu as de grandir, tu as de voir d'autres choses. Tu as de voir. Et quand tu vois, ça fait que Dieu plante les choses en toi. Mais après, tu dis que non, non arrête un peu de te saboter toi-même. James, Gallimard, elle a parlé ici pour toi, non? Ou tu aimes souvent faire le faux comme ça là arrête de tourner autour du pot demain on va faire avec les micros je vais chercher les micros tu as compris James? non arrête de demander pardon parce qu'on n'a rien parlé pour toi là où je suis là je, je, je, je suis bon c'est fatigué je suis fatigué abonnez-vous à la page je partageais ma vidéo Charlotte arrive. Meka est déjà au pays. Donc Meka va... ça j'ai vu ça aujourd'hui. J'ai vu pour Meka aujourd'hui. J'ai une vision. Je dis, wow, je lui ai dit que ma chérie, tu quoi. <rire> Ton couronnement doit être fait. Like. C'est un membre de ta famille, hein, Karine. Karine donc. Ok. Elle a dit un membre de la famille d'un d'entre vous qu'on au ventre. On, on déclare que c'est séché. Le Seigneur sèche ce qui est dans le ventre, la tumeur. Vous partez faire votre échographie. Maman, oh les noms. Étienne. L'amour, quand je parlais de tien, il est déjà il doit tu vois déjà quelqu'un grandit, mais ses réactions sont toujours trop enfantin là. Donc, il euh, mm -hmm. faut se connecter à Dieu et ça va changer. Si Parfois, il y a des décisions vraiment qu'il doit prendre, mais il n'arrive pas, il ne prend pas vraiment les décisions comme il faut. Il faut toujours que non, malgré son âge, que non, il soit convaincu par la décision. Il doit apprendre à écouter de son intérieur Et tout ce que bon job, je que non, c'est ce qu'il veut, c'est censé faire plus important je peux Donc, il est beaucoup plus guidé par les gens que par lui-même. Tu as compris, Etienne Etienne, arrête de te laisser guider par d'autres personnes. Suis ta voix intérieure. Il y en a parmi vous, roi et reines. Euh, C'était tellement fort. Que, il y a des couronnements qu'on va faire carrément. Donc là, ces, ces personnes-là, c'est déjà en cours. Euh, il y en a qui arrivent ici. Vous savez que vous êtes spécial. Et personne ne vous a jamais compris. Vous-même, vous, vous achetez... Même, certains parmi vous avez acheté, acheté la couronne, vous avez mis à la maison. Vous avez acheté certaines choses parce que vous, quelque part, vous savez... Mais euh, il y a le sabotage qui vient de vous-même d'abord, de votre mental et de l'entourage. Écoutez juste les vidéos qui sont ici. Ça va vous, vous d'abord construire votre foi. Ça vous permet de comprendre ce qui vous arrive parce que c'est l'esprit qui appelle. Quand, on a, quand Samuel devait partir au de David, l'esprit se dit va mettre lui sur sa tête. Il n'a pas demandé de le savoir. Va mettre lui sur sa tête. Et aussi beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de religion encore dans la tête qu'on doit retirer pour que vous puissiez vous reconnecter à votre. Euh, euh, euh, à vos racines, vraiment. Et que vos dons soient activés. Il y a des enseignements que vous avez reçus quand vous êtes dans des églises. Ça a bloqué vos dons. Ça a bloqué vos dons. Voilà. Donc, je déclare que ce qui a été fait ce soir est scellé. Je déclare que vous n'oublierez pas ce qui vous a été dit et que ce sera aussi le début d'une quête. Vous allez commencer à, à chercher. Et euh, dans vos recherches, je vous demande que je demande à vos anges gardiens de vous guider, de vous parler, d'agir en vous pour le vouloir et pour le faire. Donc ils mettent la volonté en vous, vous ça seulement faire. Pour le vouloir et pour le faire. Et pour ceux qui sont vraiment dans l'amertume parce que vous pensez que oh ma famille d'éteste et tout ça, je mets en vous la paix, le pardon. Voilà. Et surtout, vous-même, vous savez que j'aime l'argent. J'appelle votre agent. Ou que ce soit que l'argent est caché. Je déclare que, il y en a parmi vous, le Seigneur me dit vous dire spécialement, c'est un parmi vous. Vous êtes dans un boulot, vous savez que vous l'arrêtez. Et vous avez peur. Quand vous me voyez, vous savez que ce qu'elle fait là, je sais, je sais, I know, I know that, I know, that, I know. Et vous avez peur. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez. Ouvrez-vous, open up. And trust. Faites confiance. Vous pensez vraiment que si vous devez mourir là, c'est que vous pas mort depuis. Quand tu avais deux ans, c'est toi qui te protégeais. Quand tu lui fait l'accident, un jour là tu allais mourir, c'est toi qui t'es protégé. Il y avait tes anges qui te protégeaient. Maintenant, certains d'entre vous, ce soir vous avez appris comment leur parler. Vous êtes rentré en contact avec vous pour la première fois. Dans la nuit, certains vont vous parler. Parfois même peut-être, euh, il y a une la semaine passée, elle m'a dit, euh, quand je priais avec elle, j'ai vu un ange au-dessus de sa voiture. Je lui ai dit, euh, elle a donc commencé à dire, ok ange, c'est toi, parle-moi. Le lendemain, elle a vu une plume euh, devant son, dans son, son devant le, le parking. Et euh, les anges parfois vont se manifester. Tu vas peut-être trouver un, un, une plume comme ça quelque part. Ou bien tu vas dans une pièce comme ça. Dès que tu ouvres la porte, quelque chose tombe. Ou bien quelqu'un vient, euh, dès qu'il arrive à ta hauteur comme ça, la poupe, quelque chose qu'il avait à main tombe. Parfois, c'est des signes que les anges vont utiliser pour attirer votre attention. Ok? Oui. Parfois tu as de regarder la télé comme ça, tu la télé, tu tombes sur quelque chose. Quand la personne parle, c'est comme si ça parlait à ton esprit. Parfois le micro-ondes reste comme ça, ça fait ting, il n'y a rien dedans. Personne n'a appuyé. Vous ça savez, ça fait ting, tit ti, tout seul. Donc ils vont communiquer avec vous. Parce que ne croyez pas qu'ils vont seulement vouloir venir dire okay, euh, que, ok, pendant qu'elle a deux heures de direct, je te parle pendant 30 secondes, c'est tout. Ils essaient de rentrer en communication avec vous depuis. Ils ont besoin de plus de personnes qui vont venir pouvoir écouter. Parce que ce que je fais, elle, elle, elle fait, est fait c'est quoi Elle écoute et elle le dit. Beaucoup d'entre vous ont ce don-là. Donc c'est fini le moment où vous dites, oh, pasteur, je ne connais pas. Oh. C'est fini, arrêtez. Il ne comprend même pas. Je n'ai même pas les âmes. Il ne me parle jamais. Arrêtez. Ah. Allez donner, la, la, allez donner le vin là s'il vous plaît vous allez voir. vous allez voir pour avoir ce que je n'ai jamais eu je dois faire ce que je n'ai jamais fait il y en a parmi vous c'est la routine chaque jour routine routine Soit demain là tu prends le vin là, tu parles, tu parles aux ancêtres aux ancêtres de la terre où tu es tu appelles ta, tes ancêtres qui sont là bas que voilà grand tu parles en patois certains parmi vous connaissez le patois au jeu au jeu oui allez parler ça et si tu avec ton, ton vin favori. Tu t'appelles quand tu buvais souvent là non. Tu fais tu peux un peu un gorgé comme ça là. Tu ris un peu. Communiquer avec eux. Oh oui quoi. Vous buvez quoi. Bon. Par la grâce de Dieu. Je que hier j'ai commencé à enseigner la fête. Je sens que je vais en pas enseigner seul, Parce qu'il fallait qu'elle soit là. J'ai commencé l'enseignement si hier ça s'est coupé. Bon, je que maintenant, je travaille plus seul Parce que le Seigneur, quand il appelle, il équipe. Donc, il y a plein de belles choses qu'on a en train de préparer. J'ai mis le numéro là-bas. Voilà. Ceux qui veulent contacter, contacter. Vraiment, pour ce soir, il est 21h. Je suis debout depuis 5h. Hier, j'ai dormi à 1h. Donc, il faut qu'il me repose ce soir. Les consultations... Si vous m'avez déjà payé et que je vous ai pas encore consulté... Je peux exceptionnellement consulter demain. Voilà. Mais normalement, j'ai prévu pour mercredi parce que demain, je dois être en train de travailler. Donc, je peux le faire très tôt. J'ai une qui vient, qui est venue de France, que je suis censée rencontrer demain matin. Ah oui. Donc, euh, envoyez le WhatsApp en tout cas. Vous avez compris, non Bon, je vous remercie. Et les bijoux seront bientôt disponibles. Ils sont déjà arrivés. C'est déjà là. Les couronnes comme ça. Vous allez voir comment vous serez étrangement attiré par tout ce qui est. Vous voyez un peu. Vous voyez. C'est pour ça que dans mon direct, depuis que vous me regardez comme ça, vous dites, mais la fille si, je ne sais pas pourquoi je. Je. je, je ouais. Il y a quelque chose qui vous appelle et puis vous devez répondre à cet appel. Arrêtez de chercher ce qui va vous distraire, ce qui va vous. aller regarder la pornographie. Arrêtez, arrêtez. Concentrez-vous, vous allez voir. Ok, bon. Si tu parles la direction de l'Esprit Saint demain, on sera connectés ici. Je déclare que vous recevez les réponses à vos questions. Je déclare aussi que pour ceux qui ont trop de tristesse en eux, vous êtes guéris pendant cette nuit. Vous êtes guéris pendant cette nuit. Nous venons contre tout découragement. Nous venons contre ceux qui sont vraiment bloqués en Europe depuis longtemps. Pendant que vous donnez le vin, là, demain, comme ça, vos ancêtres vous montrent qui vous devez appeler. Là où vous devez partir pour recevoir vos papiers, pour recevoir votre, vos réponses. Voilà. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Et je dis Amen. Voilà. Dormez bien. Je vais rentrer tôt aujourd'hui. Vous imaginez, j'ai fini mon boulot tôt aujourd'hui. Parfois, il finit. On J'ai même 25 messages sur WhatsApp. Et doit d'abord répondre, répondre, répondre, répondre. Donc prenez seulement votre mal en patience, s'il vous plaît, on va vous répondre. Et aussi beaucoup de personnes, vous avez envoyé vos rêves. Vous avez beaucoup, beaucoup depuis deux jours, puisqu'on est en train de jeûner. On a 30 jours de jeûne qu'on est en train de faire. On est au cinquième jour. Et j'ai beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup de rêves qui m'ont envoyé. Je vais les interpréter. S'il vous plaît. Par la grâce de Dieu. Ok. Passez une très bonne journée. Non, une bonne nuit. The zoo. Dites-moi alors de zoo. Bye-bye.